Salut c'est Sébastien, bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui eh on va voir comment faire des économies dans son logement, comment tout simplement eh bien, réduire le poste de charge, le poste donc, de dépenses qu'on a chaque année, notamment par rapport à toutes les dépenses liées au fonctionnement de notre appartement. On va répondre à cette question et on va voir précisément eh bien, ce qu'il faut mettre en place, ce que j'ai mis en place dans mes appartements. Et tu vas voir que cette méthode va te permettre d'économiser plusieurs centaines d'euros par an, voire plusieurs milliers d'euros. Et notamment si tu as plusieurs appartements, eh bien, si tu fais ça bien dans chaque appartement, tu verras, que tu vas faire des économies. Et je pense qu'on est tous friands et on est tous demandeurs aujourd'hui de faire des économies dans nos logements baisser tout simplement nos postes charges. Quand on fait... Bah, de l'investissement locatif, quand on fait de la sous-location ou tout simplement si tu fais de la conciergerie et que tu accompagnes des clients, bah, tu vas voir que ça, ça, ils vont plutôt être réceptifs. Allez, je t'en parle juste après. Avant de commencer cette vidéo, tout de suite, un pouce bleu. Tout simplement comme ça, ça va motivé à te livrer toujours plus de vidéos sur cette chaîne YouTube et puis je vais t'inviter à t'abonner. Abonne-toi à cette chaîne, tu verras, c'est une chaîne YouTube où on parle d'immobilier. On parle de petits tips justement et tout ce qui est lié autour de la location courte durée, location moyenne durée également, tout ce qui est lié autour des Airbnb, tu as bien compris. On parle aussi de sous-location professionnelle immobilière, donc je t'invite d'ailleurs à récupérer une petite formation gratuite par rapport à ça. Et puis on parle aussi eh bien, de conciergerie automatisée, comment lancer un business dans sa ville pour accompagner justement les propriétaires à gérer leur appartement. Pareil, petite formation disponible gratuitement en bas de cette vidéo. Donc aujourd'hui, eh bien, on va voir justement comment on peut faire des économies dans nos logements. Peut-être que tu es investisseur locatif, peut-être que tu fais de la sous-location, peut-être que tu accompagnes des propriétaires justement à gérer leur appartement. Eh bien, ce que tu vas leur proposer ici ou ce que ça peut peut-être intéresser toi directement, moi personnellement je sais que ça m'intéresse et je suis en train de le mettre en place, c'est tout simplement eh bien, de voir quels sont nos postes de dépenses qu'on a chaque année. Et un des postes de dépenses qui ressort vraiment de manière assez forte, notamment quand on fait nos bilans, et eh bien c'est le poste électricité. Le poste électricité, c'est un poste qui représente une grosse charge mensuelle pour te donner un exemple, mensuellement, sur des studios, des T2, on va être aux alentours de 70-80 euros, voire même parfois 90-100 euros, c'est du chauffage électrique, tout simplement dans nos appartements. Après, si tu pars sur des appartements plus gros, généralement, et même si c'est un principe de chaudière, on est plutôt dans les 150-200 euros par mois de consommation. Je vois par exemple, j'ai un T3 deux Champs, c'est un, un bel appartement, mais plutôt style ancien, eh bien, on est sur une facturation à 180 euros par mois. C'est un poste de dépense qui est juste énorme. Et bien évidemment, ce poste-là, eh bien, vient baisser notre cash flow. Et du coup, on se retrouve eh bien à gagner moins d'argent, tout simplement parce qu'on a ce poste de dépense qui a explosé. Et pourquoi Tout simplement parce qu'on fait de la location courte durée. Et tu le sais, les voyageurs, quand ils ne payent rien, eh bien, bien évidemment, ils ont donc que faire de mettre le chauffage à 22, 23 et même parfois, je te le dis, hein, 30 degrés. Ouais. 30 degrés, ça nous est arrivé de nous retrouver dans des logements on est venu faire le ménage, on s'est retrouvé avec 30 degrés sur le radiateur tout simplement parce que les voyageurs bah, ils ouvrent les fenêtres, ils prennent un peu le frais, en même temps ils mettent le chauffage à fond, c'est pas eux qui payent et bien évidemment ils ont donc que faire et donc on se retrouve avec des factures qui sont juste énormes alors si c'est du chauffage électrique on va dire que c'est pire encore puisque le principe du chauffage électrique est généralement ce qu'on trouve dans les appartements qu'on récupère en sous location ou si par exemple tu as fait de l'investissement locatif et que tu récupères un petit peu l'ancien eh bien ce qui va se passer c'est que tu t'en trouver avec des radiateurs plutôt style ancien. et style ancien, c'est un réglage très simple qu'il y a sur le radiateur je te parle en électrique bien évidemment et là tu modifies tout simplement la température si c'est au contraire eh bien le principe d'une chaudière par exemple si c'est des radiateurs à eau, à eau chaude là généralement il y a un thermostat sur la chaudière ou un thermostat qui est déporté de la chaudière pour réguler la température alors, dans ces cas précis là, on a plus la main sur la maîtrise du chauffage et on peut justement bah, calibrer à 20, 21, voilà, pas au-dessus à mon sens parce qu'au-dessus, c'est vraiment dans la zone de confort. Pour moi, une température qui est acceptable, c'est 19, 20, 21. C'est une température acceptable. Et du coup, eh bien, si tu arrives à respecter cette température-là, tu te trouveras avec des factures qui sont globalement cohérentes par rapport à ce que tu ton fournisseur d'électricité. Mais le souci, c'est que les températures qui sont dans nos appartements, ce n'est absolument pas celle-ci. Et du coup, on se retrouve avec des factures qui sont juste surdimensionnées et généralement plus de 20%, 30% surdimensionnées par rapport à ce qui est prévu initialement par l'opérateur. C'est très clair. Donc, si on repart sur mon exemple, on peut très facilement économiser 20, 30, 40 euros sur ces factures d'électricité de gaz, j'entends aussi de gaz, puisque si, encore une fois, c'est un principe de chaudière, on va être sur un principe de gaz, mais ce que je veux dire par là, c'est de toute manière, tu vas faire des économies substantielles. Et donc du coup, multiplié par 12 mois de l'année, on est quand même à 400, 500 euros par mois, très facile par an, pardon, euh, qu'on va économiser. Pour un peu, tu as 10 appartements, on parle quand même de 5 000 euros. Moi, je pense que les 5 000 euros, il serait mieux à peut-être équiper un nouveau logement ou peut-être les utiliser pour autre chose, très sincèrement. Donc, qu'est-ce que tu vas faire le truc, c'est qu'il n'y a pas de solution toute prête, il n'y a pas de solution miracle, il euh, y a des solutions. Ça, c'est clair, on va le voir dans cette vidéo. Reste bien jusqu'à la fin parce que justement, je vais te livrer un petit outil qui ne coûte pas très cher et qui tu vas voir qui peut te permettre de résoudre très rapidement le problème. Parce que ce qui va se passer, si tu veux, c'est que ça va dépendre de ton installation. Si c'est une installation électrique, si c'est une installation principe chaudière, si c'est euh, eh bien du chauffage collectif, si c'est du chauffage individuel, tout ça eh bien, va forcément... Euh, venir rentrer dans, les, dans, les, dans la configuration de ton installation donc tu as notamment le système si par exemple tu as déjà un thermostat dans la pièce qui est déjà existant et eh bien c'est très facile de retirer le thermostat existant et de mettre un autre thermostat connecté donc là on parle généralement tu as, as le Nest, hein, le Nest Google donc là c'est très simple, comme je te le disais, tu l'enlèves, tu raccordes le suivant et en plus c'est plutôt design et c'est connecté en wifi à travers une application. Donc ça c'est très simple, très rapide, efficace. Maintenant généralement on n'a pas forcément de thermostar et puis le système, comme je te le disais, va dépendre un petit peu de ce qu'on va trouver. Donc là il existe pas mal de choses, soit tu passes par donc, des radiateurs connectés, c'est-à-dire que tu vas changer les radiateurs, tu vas les remplacer par un autre radiateur, par exemple électrique, soit par exemple tu as des radiateurs, donc, euh, un petit peu à l'ancienne, qui sont avec notamment le principe d'eau chaude, où tu sais, on tourne en fait un robinet pour réguler la température. Alors, généralement, c'est pas très conseillé par les, euh, comment dirais-je, par euh, les techniciens, puisque les techniciens nous disent c'est mieux de passer par la chaudière qui elle-même va réguler, euh, parce que sinon, on peut, le problème c'est qu'on peut arriver à bloquer l'eau chaude qui rentre dans les radiateurs, et donc du coup, vu que c'est un circuit fermé, et eh bien ça peut mettre en défaut. Ta je te parle de tout ça par expérience parce que vu les appartements qu'on gère au quotidien, je peux t'assurer que tout ça, on maîtrise plutôt bien ou normalement on comprend bien le fonctionnement. Mais par contre, ce que tu peux mettre, c'est ce qu'on appelle des, des têtes que tu vas remplacer, que tu vas mettre sur ces radiateurs et ce sont des têtes justement connectées. Et ces têtes-là vont permettre de réguler justement, eh bien, le, euh, le c'est un système donc euh, thermodynamique qui va te permettre de réguler justement la température dans les radiateurs de ton logement. Donc ça, c'est des petites têtes qui ne coûtent pas très très cher. De mémoire, je crois que ça va être une centaine d'euros. Donc, tu as notamment la marque Netamo, euh, que tu trouves un peu partout. Encore une fois, je te mettrai le lien dans la partie description et ça peut te permettre de, de faire ce genre de choses. Mais tu as aussi euh, les systèmes donc, euh, bah, qui sont directement connectés à la chaudière. Euh, donc là, pareil, euh, c'est un système qui remplace le thermostat qui est dans la chaudière et tout simplement qui, qui, qui te permet d'avoir un, euh, donc un, comment dirais-je, un, un régulateur, un thermostat donc déporté que tu vas, encore une fois, piloter avec ton téléphone. Et donc, ça te permet à distance, tout simplement, tu n'as pas de voyageur de baisser peut-être la température, je ne sais pas, à 15 15 degrés, par exemple, voire en dessous. Et quand tu es un voyageur, de la montée, 19, 20, éventuellement, ton voyageur te dit fait un petit peu froid, tu montes d'un degré. Je te le dis aussi, il y a des lois par rapport à ça. Donc, un moment donné, ton voyageur ne pourra pas te dire il fait froid. Non, ça a été, euh, ça a été comment dirais-je, euh, acter ce genre de choses, c'est-à-dire que la température moyenne dans un logement, c'est 20, 21 degrés maximum. Au-delà, c'est du confort. Et bien évidemment, nous, on est dans, une, dans un souci donc d'optimisation et de rentabilité. Et donc, bien évidemment, l'objectif, c'est pas que les voyageurs aient froid, bien évidemment, mais c'est que derrière, on ait quelque chose de cohérent par rapport à nos dépenses. Parce que tu vas voir que ça peut être vite problématique, cette histoire. Vraiment, mais vraiment, vraiment. Parce que moi, je me suis retrouvé sur une location plutôt moyenne longue durée. Où je paye l'électricité et c'était juste l'explosion des dépenses et si tu n'as pas mis en place ce type de système c'est juste hyper problématique parce que pour le coup tu peux même te retrouver à ne plus gagner d'argent et ça c'est un vrai problème donc tu as tout ça comme je te l'ai dit on remplace les radiateurs on met des thermostats déportés connectés on peut mettre des têtes sur les radiateurs dont tu as les produits Netamo qui sont plutôt pas mal tu en as d'autres aussi mais je te mettrai tout ça dans la partie description tu pourras tu aller pourras voir et enfin il reste une autre solution qui est pour le coup très économique, qui doit coûter une dizaine d'euros, c'est les interrupteurs connectés. C'est-à-dire que tu as des produits par exemple de Sonoff, donc s o -N o -F, o 2 f pardon. Ce sont des produits qui tout simplement se mettent entre l'arrivée électrique et l'appareil concerné. Tu mets un interrupteur connecté. ok Et automatiquement, eh bien toi tu peux actionner l'interrupteur. On, off. Tes voyageurs ne sont pas présents, il n'y a personne de logement, tu passes sur offre. Tu éteins le radiateur électrique. Les voyageurs reviennent, tu remontes le radiateur. Enfin, tu réallumes le radiateur électrique. C'est très simple, ça se pilote à distance. Le problème de ça, bien entendu, c'est qu'on ne peut pas réguler la température, ok, mais ça peut nous permettre à distance de faire, eh bien, de calibrer ça euh, et de faire en sorte que, euh, par exemple, la journée, on pourrait très bien imaginer tes voyageurs ne sont pas présents dans le logement, on peut très bien imaginer qu'on coupe le chauffage et on le rallume peut-être à 17h juste avant leur retour du travail. Tout ça, c'est tout à fait possible, c'est à mettre en place, ça coûte vraiment pas cher pour le coup et ça va résoudre ton souci. Mais on peut très bien le voir aussi pour, différents, euh, pour différents, euh, différentes choses qui tournent au quotidien dans le logement, on peut tout simplement à distance actionner l'interrupteur ou l'éteindre. Pareil, je te mettrai ça dans la partie description. Donc ça, c'est sur la partie électricité. Et puis après, tu as d'autres postes de dépenses. Les autres postes de dépenses, c'est quoi Tu as l'eau. Alors l'eau, on ne peut absolument rien faire par rapport à ça. À hein, mon sens, on n'a pas de, de voie Puis ça ne coûte pas très très cher l'eau. Donc, on n'a pas vraiment de levier par rapport à ça. Hein. Après, toutes les taxes liées, donc euh, tout ce qui est taxes foncières, les différentes assurances, etc. Bon, assurance, tu peux arriver à, tu peux, à la limite arriver un petit peu à négocier. Renseigne-toi quand même, tu peux des fois par, arriver à à gratter peut-être une dizaine d'euros sur ton assurance donc il faut bien te renseigner c'est possible euh, donc ça c'est des petites économies mais mine de rien bout à bout euh, tu vois petite économie par ci par là et eh bien on peut s'en trouver quelque chose de vraiment euh, bien optimisé euh, sur l'aspect charge mais moi je voudrais arriver sur la partie plus de bah, toute façon il n'a pas non plus 50 postes de dépenses mais après tu en as une aussi qui est là c'est internet donc internet euh... Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand tu prends des offres sur Internet, généralement, tu as des offres, euh, comment dirais-je, qui sont sur des périodes de 1 ou 2 ans. Et généralement, tu as des prix remisés sur 1 ou 2 ans. Le truc, c'est que passé 1 ou 2 ans, on se retrouve eh bien, à l'offre la plus chère. Automatiquement, ils te mettent sur l'offre la plus chère. Et donc là, pour le coup, c'est n'est plus tout rentable. Tu peux passer par exemple d'une offre à 30, 35 euros à une offre à 50 euros. Tu n'as rien changé. C'est juste que la remise qu'ils t'ont appliquée pendant la première année a sauté. Donc, pense bien à te mettre ça peut-être sur des... Euh, un rappel hein, dans un calendrier, par exemple, à changer tes offres, à relancer les offres, à peut-être partir chez un autre opérateur. Alors oui, je le sais, ça nécessite un petit peu de, de, de gestion, mais ça, mine de rien, c'est quand même peut-être 15 euros par mois que tu vas économiser par la suite, Multiplié encore une fois par 12, on parle tout de suite de pratiquement 200 euros. Donc l'électricité, l'internet, etc., on voit bien que tout de suite, on va approcher, mine de rien, à l'année pratiquement 800 euros d'économie sur un appartement. Et encore, je te parle d'un petit appartement. Si on est sur des plus gros appartements, bien évidemment, l'économie est beaucoup plus importante parce qu'elle est proportionnelle euh, au nombre de champs et à la surface. Donc ça, du coup, c'est un moyen assez efficace. C'est pareil aussi si, par exemple, tu es dans un immeuble. Moi, je t'encourage vivement à prendre une bonne connexion fibrée et à répartir l'accès à Internet. Il existe plein de systèmes, donc je t'en mettrai un, d'ailleurs j'ai fait une vidéo par rapport à ça, mais je te le remettrai dans la partie description. Tu as des routeurs qui sont très performants, qui ont des, qui ont des, euh, des, des, des propagations à je crois à pratiquement 100 mètres, donc c'est quand même assez loin, qui, sont, qui coûtent moins de 100 euros, mais ce sont des vrais routeurs hyper performants, tu as juste à plug and play. Hein, c'est euh, instantané, ça marche. C'est-à-dire que même si c'était débranché, c'est rebranché, pas besoin de, de reparamétrer, c'est automatique. Ça fonctionne bien, je les utilise moi par exemple sur un, un endroit où j'ai quatre logements. J'ai quatre logements, j'ai mon Internet qui arrive et est réparti sur les quatre logements avec les téléconnectés. Ça fonctionne très bien, je n'ai jamais de problème lié à la qualité d'Internet. Par contre, effectivement, il faut qu'à la base, il y ait comme une bonne connexion et que derrière, on a un bon signal et que tout se passe bien et je privilégierais fortement la fibre pour le coup. Et ça, ça te permet eh d'avoir Internet dans tous tes logements, de mettre des téléconnectés et ça fonctionne parfaitement. Alors certains diront euh, oui, mais il y a des problèmes de, euh, comment dirais-je, hum, il peut y avoir des problèmes de sécurité, etc. Bon, moi je pars du principe que les voyageurs sont là de passage. Les problèmes de sécurité, il y en aura forcément partout. Euh, Quelqu'un qui se bat dans la rue peut très bien euh, se raccorder à ton, à ton Wi-Fi s'il si a le mot de passe. Donc, c'est exactement la même chose. Donc, à mon sens, euh, et c'est aux personnes, notamment quand tu vas dans des euh, quand, par exemple, tu vas dans, des, dans des McDonald's ou quand tu vas dans des lieux publics, bah, tu as une connexion Internet. Tout le monde se partage dessus. C'est exactement la même chose. Donc là, on a bien la même chose dans nos logements. Par contre, faut peut-être le préciser effectivement aux voyageurs que la connexion Internet est partagée et du coup ça te permet bah, encore une fois d'avoir un poste de dépense qui va tout simplement être optimisé et on voit bien que mi bout à bout et eh bien au bout d'un moment on fait des économies et on va baisser nos postes charges. Alors ce que je te dis là est vrai mais on sait aussi que par exemple euh, on n'est pas forcément concerné si aujourd'hui on fait de la défi, si on comment dirais-je parce que les postes charges sont aussi et eh bien ce qui nous permet de avoir moins de dégager moins de bénéfices et ça peut être aussi après des calculs à faire en fonction de ta fiscalité voir un petit peu ce que ça peut apporter ou pas mais le fait est que sur un plan trésorerie pure, on fait clairement de la trésorerie hein, puisque si on parle de 800 euros par mois, divisé par 12 on est pratiquement à 10 000 euros de trésorerie que tu récupères juste en optimisant un petit peu tout ça. Donc voilà un petit peu ce que je voulais dire. Si, autre chose, pour terminer, on terminera vraiment là-dessus, c'est que euh, tu n'es pas forcément obligé non plus d'installer euh, tous ces systèmes. Tu peux très bien, par exemple, je vois, on a le système minute qu'on utilise eh bien, plutôt pour détecter le, le volume sonore dans le logement. Ce qu'il faut savoir, c'est que cet appareil-là est un produit connecté et dedans, il intègre justement un capteur de température. Donc, on peut très bien voir un petit peu ce qui se passe dans le logement. Si à un moment donné, la température est censée être à 20-21, puis qu'on voit que ça monte à 23-24, rien ne nous empêche de contacter les voyageurs en disant merci de bien vouloir faire attention, de fermer les fenêtres pour éviter justement de la perdition de chaleur. Alors là, c'est un peu compliqué parce qu'on ne pilote rien. C'est de l'information qu'on va... Euh, ça, ça, ça peut être compliqué à, à gérer à distance, ce genre de choses, mais on a quand même moyen de connaître la température dans le logement et donc de déterminer euh, bah, si les radiateurs ont été actionnés ou pas. Ou oubliés aussi, tout simplement. Alors, il y a aussi des radiateurs maintenant qui sont intelligents, hein, c'est-à-dire qui détectent les fenêtres ouvertes, notamment. Et dès que la fenêtre est ouverte, automatiquement, le chauffage vient se baisser. Ça, regarde bien. Tous les radiateurs nouvelle génération ont ce système. Donc, tu vois, petit à petit... Vraiment, change tes radiateurs, monte en gamme et tu verras que tu vas résoudre très rapidement ces problématiques. Tu ne vas pas le rentabiliser forcément peut-être la première année, mais la deuxième année, tu l'auras rentabilisé par rapport à toutes les économies que tu vas pouvoir faire sur le poste électricité. Puis en plus, on a aussi quand même ce côté écologique aussi qu'on oublie parfois de préciser et qui nous permet indirectement de, bah voilà, de, de faire des économies et sur donc, tout, ce qui est, tout ce qui est électrique et de participer indirectement donc, eh bien, à, toute cette, à tout notre système écologique qu'on a et qu'on doit absolument respecter mettre en place actuellement. On a terminé, n'hésite pas à commenter, n'hésite pas à me dire toi qu'est-ce que tu fais par rapport à ça, comment tu gères ça justement, ça peut être intéressant. Est-ce que tu as des outils ou des appareils que tu utilises que je ne connaîtrais pas Sache aussi que ces outils-là peuvent être connectés des channel managers, c'est plutôt pas mal. Et du coup on peut absolument tout automatiser, c'est pareil aussi ça fonctionne plutôt bien. Donc j'ai terminé, tu peux Commenter si tu as des petites choses à rajouter. N'hésite pas à liker, partager, commenter, tout ça. C'est des choses qui vont, euh, qui vont dans le sens justement de. Voilà, si tu es fidèle à cette chaîne, eh bien, pour, voilà. N'hésite pas à commenter, ça me fera vraiment plaisir. Et puis, on, peut, on permettra aussi d'échanger euh, directement dans la partie commentaire. On a terminé. Excellente journée à toi. Je te dis à très bientôt. Ciao